Bonsoir à tous, bonsoir Yann, merci de cette introduction. Euh, on a décidé avec euh, Opportunity, Sabah et Paul, d'intervenir sur un thème qu'on va développer derrière. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter ou de vendre une société IT pour une raison simple, nous sommes un cabinet euh, opportunité spécialisé dans les rapprochements d'entreprises, les de fonds euh, dans le secteur IT de manière assez large. Euh, et euh, très clairement, on s'aperçoit, si on se demande pourquoi ce webinaire en ce moment, qu'on a énormément d'interrogations chez nos contacts, que ce soit au niveau achat ou vente. Et il nous a donc semblé intéressant de rassembler des professionnels. Sabah pour le juridique et Paul pour tout ce qui va être je fiscal. Parce qu'il y a plusieurs thèmes dans, ce, dans cette approche. Aujourd'hui, on a une situation de marché où on s'aperçoit que finalement l'IT s'en sort plutôt mieux que les autres secteurs. Deux tiers des sociétés de services et de conseils prévoient certes une, une diminution de leur chiffre d'affaires cette année, mais il faut quand même noter que dans ce secteur, c'est probablement un des moins touchés, dans la récession. Le recul du PIB français, il est attendu quand même à 14%. Celui du secteur IT, jusqu'à il y a quelques jours encore, on nous parlait d'une baisse de 6%. Le Syntec a publié il y a quelques jours le fait qu'on serait probablement plutôt à moins 4, en gros, moins 4,6 exactement, sur la baisse du chiffre. Alors Le Syntec ne regroupe pas toutes les sociétés IT, on le sait, mais c'est quand même 80% d'entre de, elles, donc c'est intéressant. Euh, si euh, on reparle maintenant du marché, il y a quand même une des explications de cette bonne tenue des sociétés, c'est aussi que euh, dans les interrogations qui ont été posées, 63% d'entre elles constatent qu'il y a eu un effet déclencheur ou accélérateur de la transformation numérique chez leurs clients. Et on ne peut que constater qu'un certain nombre d'activités ont effectivement avancé très fortement n'en déplaise à cette crise. Si on vient maintenant parler de l'année 2021, eh bien le Syntec propose quand même, prévoit une, une croissance de l'ordre de 1% du secteur. La partie la plus touchée, on s'y attendait un peu, c'est reste tout ce qui va être informatique technique, où là il y aura encore une baisse, mais sinon, sur les autres secteurs, il y aurait environ 4% de croissance pour les éditeurs et un peu plus d'un pour pour les sociétés de services. Si on vient maintenant parler du secteur M&A, euh, donc M&A, fusion, acquisition, euh, en bon français, euh, l'année dernière, il y a eu 243 opérations. Nous avons relevé 243 opérations. On en retient euh, environ 200, 199 pour être exact. Pourquoi Parce que c'est les seuls sur lesquels on a euh, les données des données fiables, et comparables et intéressantes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui euh, avec cette crise, il y a eu une modification. Non, 2020, à date, c'est-à-dire à ce matin, il y a 209 opérations de réalisées. Euh, et pour vous donner un ordre d'idée, il y a 30 de ces opérations qui sont pour les éditeurs de logiciels, le reste, c'est du service. Donc, il reste trois semaines, ça peut paraître peu, mais à deux ou trois opérations par jour, on devrait, on devrait tenir le niveau de, du nombre d'opérations qu'il y a eu l'année dernière. Donc, ça n'a pas, pas eu d'impact là-dessus. Donc, on peut se dire que justement, euh, il y a beaucoup d'opérations qui continuent à se faire. Les acheteurs sont nombreux sur ce marché. On ne va pas revenir sur la bonne expression chinoise, crise égale opportunité. Mais on constate quand même une volonté, un besoin de se développer, de se renforcer. Donc, des acheteurs présents sur le marché actifs. En ce qui concerne les vendeurs, euh, plusieurs questions se posent pour eux euh, ou constats. Un, euh, c'est une crise de plus. Est-ce que c'est le moment de vendre euh, Est-ce que c'est le bon moment Ça, c'est une deuxième question. Et puis, euh, est-ce qu'on ne risque pas de rater le coche On va y venir un peu après. Nathalie va développer cette partie-là. Euh, et puis, euh, le dernier sujet, les conditions sont-elles favorables à une session euh, On sait qu'il y a des acheteurs qui sont nombreux. On sait aussi qu'il y a une fiscalité qui joue et une manière de faire technique sur laquelle reviendra Saba et pour la fiscalité Paul. Et donc je vais laisser maintenant Nathalie vous expliquer euh, sa partie et euh, ce que, que l'on pense nous de la situation. Bonsoir à tous. Je m'appelle Nathalie Bellion. Je suis associée au sein d'Opportunités. Donc notre cabinet est, est accompagne les, les éditeurs, les intégrateurs, les ESN, les prestataires de services. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de, de la question est-ce que, est-ce que c'est le bon moment effectivement que l'on soit potentiel vendeur ou que l'on soit potentiel acheteur de se positionner là en ce moment euh, Je vais d'abord je vais vous faire les, les cas l'un après l'autre, notamment positionner d'un point de vue vendeur dans un premier temps. Et puis après, on, on passera aux acheteurs. Est-ce que euh, les vendeurs, en fait, pour moi, il y en a trois catégories aujourd'hui. On pourrait se dire qu'il y a des vendeurs qui voulaient vendre en 2020, 2021. 2021. Comment doivent-ils se positionner ces, ces gens-là Il y a ceux qui se positionnaient à moyen terme et qui se disaient peut-être que d'ici un, deux, trois, quatre ans, je vais vendre ma société. La question va être, est-ce que ça vaut le coup de me le poser le plus tôt Et puis, il y a ceux qui ne sont pas dans une démarche de cession, mais qui vont être sollicités dans les mois à venir. Est-ce que ça vaut le coup de répondre aux sollicitations qu'ils vont recevoir Donc, si on se positionne sur les vendeurs qui, qui étaient vraiment dans un état d'esprit de cession, de euh, déjà, on peut les rassurer dans une certaine mesure, parce que euh, beaucoup d'entre eux vont se dire, mais euh, ce n'est pas le moment de vendre en pleine crise, ma valeur va être complètement... Euh, remise en cause, et, et la valo, bah, c'est quand même X années de, de travail, des week-ends sacrifiés pour beaucoup, euh, beaucoup d'énergie, une vraie valeur euh, financière, une valeur humaine, hein, derrière une session d'entreprise, on le sait bien. Et euh, aujourd'hui, le recul que l'on a, euh, c'est que globalement, les valos euh, n'ont pas beaucoup bougé, il n'y a pas réelle perte de valeur. Amaury vous détaillera euh, les montages, qu'on a pu voir passer et qu'on préconise, nous, en ce moment. Mais euh, c'est encore un bon timing parce que 2018-2019 servent encore de, de référence pour, pour les valorisations. 2020 est un petit peu neutralisé par rapport à à cette année qu'on subit tous, finalement, et quand on a une bonne résilience, quand la société a bien résisté, c'est plutôt un atout. Euh, donc, il y a moyen de capitaliser sur les, les X années de, de travail qu'on a pu faire. C'est aussi un moyen de se soulager, de ne pas gérer cette énième crise, de ne pas euh, se dire « je postpone dans deux ans, ça veut dire qu'il va falloir que je vive ça à plein temps euh, au quotidien, je ne suis pas sûre forcément d'y arriver. » Donc, ça, ça veut dire aussi sécuriser l'avenir de l'entreprise et des collaborateurs. Donc, ceux qui avaient envie de vendre, on aurait tendance à leur dire bah, « euh, décalez pas, euh, le timing est bon ». En tout cas, cette année, euh, il y a beaucoup d'acheteurs et, euh, et les conditions sont encore intéressantes. Si on se projette euh, sur des personnes qui avaient plutôt euh, prévu le faire dans deux ans, alors euh, aujourd'hui, on n'a pas de boule de cristal, hein, pas plus que vous, euh, les, les banquiers avec qui j'ai échangé encore ce matin nous disent qu'on euh, craint que la crise soit un petit peu devant nous, plus que derrière nous. Donc, euh, euh, demain 21 va encore être une année particulière. Euh, Amaury a partagé des chiffres qui sont moins, moins dynamiques hein, que les années précédentes au niveau de l'IT. Donc, euh, l'IT se porte bien, mais un petit peu moins dynamique. En tout cas, la croissance organique euh, va, être, euh, va être plus lente. Donc euh, ces, ces acteurs-là peuvent vraiment se poser la question, euh, est-ce que c'est pas le moment tout de suite là de, de vendre, d'anticiper un petit peu la session que vous aviez prévue Pourquoi Déjà parce que euh, gérer une crise c'est compliqué et c'est d'autant plus compliqué quand on est seul, le dirigeant aujourd'hui ben, bien souvent est seul dans son quotidien. Et euh, s'il était avec une autre société, bah, il pourrait se partager cette gestion de crise, il pourrait euh, mettre en commun euh, une vision, une expertise et s'appuyer sur les conseils respectifs des uns des autres. Ça pourrait euh, permettre de mieux gérer euh, euh, cette, cette période et, et, et de, de, voilà, de collaborer dans cette, dans cette relance de la machine. Ça peut permettre de capitaliser tout ou partie de ce que vous avez déjà fait euh, avec euh, une maîtrise des valeurs, qu'on n'a aucune visibilité pour dans deux ans. Et puis, globalement, euh, nous, on voit ça comme une opportunité. On est persuadé qu'un certain nombre d'acteurs vont être plus forts à deux pour gérer cette crise que tout seul. Pourquoi Parce qu'on euh, va pouvoir profiter des moyens de l'autre, peut-être qu'il y a plus de trésorerie, donc une sécurisation par rapport à ça. Mais surtout, euh, on va avoir beaucoup d'atouts à vivre ça à deux. On va pouvoir atteindre une notion de taille critique on sait tous qu'en temps de crise, les clients et les prospects se réfugient vers ceux qui leur donnent confiance. La confiance, c'est quoi C'est une notion de taille, c'est une notion de qualité, bien sûr, hein, de service. Mais euh, on sait bien que les plus grands vivent souvent mieux les crises que les plus petits. Donc, cette notion de taille critique, c'est un vrai atout que vous pourriez avoir. Euh, c'est surtout un partage de clients. C'est-à-dire qu'en temps de crise, les clients vous font plus confiance que les prospects. Et euh, ça peut permettre de vous appuyer sur les clients d'une autre société et à l'inverse, vous allez pouvoir aussi récupérer une, une offre complémentaire à celle que vous avez, la proposer à vos propres clients. Donc, c'est vraiment extrêmement vertueux, ce partage à la fois de clientèle et d'offres. Donc, ça peut vraiment permettre de créer une vraie dynamique et en tout cas d'aller chercher du nouveau business. Et puis, ça peut permettre aussi de s'appuyer sur les expertises des uns des autres. Peut-être que votre preneur peut avoir une équipe commerciale, une équipe marketing beaucoup plus dynamique que vous, peut avoir aussi des experts qui vont pouvoir vous permettre d'aller chercher certains dossiers. Ça peut permettre aussi de se positionner sur des appels d'offres auxquels vous ne répondiez pas avant, pour une question de taille critique ou pour une question de, de profondeur d'offres. Donc, ça aussi, c'est particulièrement intéressant. Ça peut être l'opportunité aussi d'accéder à certains référencements. Donc, d'une façon globale, nous, on pense qu'on est plus fort à deux pour résister à cette crise et que ça peut être intéressant d'anticiper votre session. Et euh, on a différents outils, euh, que ce soit MNE ou, ou, ou juridique, pour, pour sécuriser, pour, pour, pour euh, capitaliser sur une partie de votre capital. Et puis, globalement, céder, ça ne veut pas dire renoncer, ça veut dire un accompagnement qui peut être dans la durée. Et là aussi, il y a des outils pour, pour avancer sur ces sujets-là. Le troisième cas, c'est si vous n'étiez pas du tout dans une optique de session, mais que vous allez être sollicité sur cette période, euh, est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir la porte Oui, oui, clairement, euh, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, pour mieux résister dans cette crise, pour capitaliser aussi en partie, mais aussi pour, euh, pour construire l'après-crise, parce qu'on va le voir côté acheteur, il y a beaucoup d'opportunités à, à se réunir dans cette période pour sortir plus fort de cette crise et puis, euh, c'est l'occasion de vivre une nouvelle entrepre, euh, aventure entrepreneuriale. Encore une fois, vendre, ça ne veut pas dire renoncer, ça peut créer euh, une nouvelle collaboration, euh, de nouveaux projets en commun. Maintenant, si on se place du côté des, des acheteurs, euh, la crise, c'est toujours beaucoup d'opportunités. On a vu pendant quelques semaines, euh, le premier confinement notamment, les acheteurs n'étaient plus là, les acheteurs étaient inquiets, ils voulaient garder leur trésorerie. On est dans une toute autre dimension, là, depuis le mois de septembre. Au sein d'Opension on a rarement été aussi sollicité qu'on l'est depuis ces derniers mois. Euh, clairement, euh, les demandes sont là. Pourquoi, pourquoi il y a autant d'acheteurs actuellement Il y a plusieurs raisons. Amaury l'a dit, l'IT va bien, s'en sort plutôt bien par rapport au reste. Ensuite, globalement, euh, le marché était très porteur ces dernières années. Votre, vos niveaux de trésorerie sont plutôt élevés. Il y a de l'argent pour investir. Et puis, il y a eu des fonds qui se sont beaucoup investis ces dernières années, qui ont été très actifs et qui ont envie d'exécuter leur participation et ne pas attendre 2, 3, 4 ans pour le faire. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup d'acheteurs. Quel type d'achat on peut faire sur cette période Ça peut être des sociétés à la casse. On va l'approfondir un petit peu plus longtemps. Je ne m'attarde pas dessus, mais globalement, même si on se positionne sur ce genre de société, il faut être prêt, il faut anticiper, il faut être très réactif et donc... Euh, euh, il faut se poser la question dès maintenant et il faut connaître les sociétés en amont. On peut se dire surtout que notre euh, activité donc, est un petit peu en berne de façon native, que la croissance externe va être un moyen de la dynamiser. J'en ai parlé beaucoup côté, euh, côté vendeurs, la, la réciproque est vraie évidemment. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais globalement, euh, la crise est l'occasion de rebattre des cartes. Et on l'a vu à chaque fois, il y a des nouveaux acteurs qui émergent à l'issue des crises. Ils sortent plus forts euh, parce qu'ils ont été la valeur refuge d'un certain nombre de prospects de clients, parce qu'ils ont donné confiance, parce qu'ils sont dans la qualité, et aussi parce que du coup, ils vont s'être renforcés pendant cette crise. Ils vont avoir comblé les trous dans la raquette, ils vont s'étendre d'un point de vue géographique, ils vont euh, avoir... Fait des acquisitions de talent à travers cette crise et à travers ces acquisitions de société et atteint cette fameuse taille critique dont on parle le temps. Et donc, ils vont aussi avoir donné des messages extrêmement positifs à leurs clients, à leurs prospects, à leurs banquiers, à leurs collaborateurs. Et ça, c'est extrêmement vertueux d'être dans cette dynamique. Ok, il y a une crise, mais on sait résister à cette crise et en plus, on va de l'avant. Donc, la croissance externe est un super moyen de donner ces messages extrêmement positifs à son écosystème. Et puis, euh, vous allez me poser la question de bah, co comment on investit dans ce contexte, comment on, on se positionne en termes de prix, euh, comment on partage les risques. Euh, donc ça, mes collègues vont pouvoir vous, vous le détailler dans un instant, mais globalement, les, les cédants vont pouvoir faire un accompagnement plus long que d'habitude. Donc vous allez pouvoir co-construire, travailler dans la durée, faire des transitions en douceur et qui sont pour le coup euh, extrêmement vertueuses. Et vous allez donc pouvoir euh, sortir ensemble euh, de, de, de cette époque un petit peu compliquée, euh, grandie et avec, euh, avec de nouvelles cartes dans votre jeu. Donc, je passe euh, le relais à, à mes collègues pour vous expliquer ben, quel montage on peut faire aujourd'hui dans un temps de crise, comment on se positionne en termes de, de valo, en termes de montant, en termes d'étape, euh, parce, que, parce que la valorisation... On, où l'achat, ce n'est pas qu'une question prix. Merci Nathalie, bravo d'avoir respecté les 10 minutes. Euh, j'en profite juste pour euh, redire ce que j'ai expliqué dans le chat. Si vous avez des questions euh, dont vous désirez qu'elles restent anonymes, envoyez-les-moi de manière privée, j'en ai déjà recueilli quelques-unes. Donc, envoyez-les-moi directement et votre nom n'apparaîtra pas. Pour enchaîner, et d'ailleurs pour reprendre la, la suite de ce que disait Nathalie, il y a aussi une, une dernière chose qui n'a peut-être pas été précisée. Euh, vendre, ça prend du temps, il faut se préparer. Donc, si votre idée elle est de vendre à deux ans, euh, l'idée aussi là, c'était de vous montrer que ce n'est pas nécessairement euh, une période plus catastrophique qu'une autre aujourd'hui pour se lancer, mais ne négligez pas euh, la constante temps pour être prêt à vendre. En dehors de ça, euh, quel type d'opération on peut voir passer en ce moment euh, Est-ce que euh, la situation a un impact sur ces opérations euh, Première étape, les reprises à la barre du tribunal. Je vais laisser Saba développer euh, cette partie-là. Euh, C'est une chose qu'on peut voir passer. On n'en a pas encore vu énormément, en tout cas pas plus que d'habitude pour l'instant, donc on verra comment ça, ça peut se structurer. Euh, mais vous aurez un, un œil éclairé avec, euh, avec l'intervention de Saba dans quelques minutes. Si maintenant on se penche sur les opérations que nous on a pu voir passer qui permettent quand même de prendre en compte le fait que l'année 2020 va rester exceptionnelle, généralement pas d'ailleurs de manière très positive, on a, on a constaté plusieurs, deux types majeurs d'opérations. La première, c'est de ne prendre qu'une partie, euh, généralement majoritaire, d'ailleurs, euh, d'une société, euh, de son capital en tout cas, ou un 51-49, le repreneur prend 51 pour avoir la main et laisse euh, aux vendeur 49% qui seront euh, achetés à terme quand les conditions seront meilleures, ou même ça peut aller à 70-30 suivant les accords et la situation particulière. Qu'est-ce que ça permet de faire dans ce, dans ce stade-là bah, On a effectivement une entrée qui est peut-être euh, au capital ou la majorité, 51%, qui est sur une valeur qui est moins intéressante que si la société était en parfait état. Euh, mais euh, pour revenir à ce que Nathalie vous expliquait juste avant, vous avez euh, la capacité de bénéficier de l'effet groupe ou regroupement pour valoriser au mieux la seconde partie du capital. Euh, donc, tout est une affaire d'une négociation, bien sûr, mais euh, à un terme d'un an ou deux ans, on peut tout à fait euh, reproduire des opérations intéressantes et euh, considérer une enveloppe globale qui permet aujourd'hui de faire quand même une opération, tout en se disant que la valeur euh, à terme sera plus intéressante. L'autre partie qu'on a vu passer euh, dernièrement, c'est d'arriver à faire une, une transaction en disant euh, on alors, on n'oblitère pas, mais quasiment euh, l'année 2020. C'est-à-dire, on regarde euh, ce qu'était 2019, on se valorise sur le niveau 2019 euh, et on fait une transaction avec les chiffres 2020, avec l'idée d'un retour à meilleure fortune pour retrouver les niveaux de valorisation dans la durée, encore une fois, euh, qui auraient dû être ceux de 2019 ou qui pourraient être ceux de 2021. Dans ce cadre-là, oui, là aussi, on perçoit un peu moins d'argent immédiatement, mais euh, on sécurise une opération et ce n'est pas neutre dans, dans ce type de, de rapprochement de pouvoir sécuriser. Donc, c'est des options qui restent assez ouvertes et qui peuvent permettre quand même de décider à un vendeur qui se dirait, aujourd'hui, je serais mal valorisé. Non, il faut être intelligent pour ce genre d'opération et l'intelligence, elle doit être commune, c'est on trouve le moyen de réaliser une opération quand même aujourd'hui et de sécuriser tout le monde comme je vous le disais il y a aussi la partie reprise à la barre du tribunal, et bien là je vais passer la main à Saba pour qu'elle puisse en parler encore mieux que moi ton micro Saba oui Saba on va allumer Saba sa ton micro, micro. Hop. voilà c'est voilà, bon c'est mieux comme ça euh, je disais merci à Maury, bonsoir à tous. Donc effectivement, moi je me présente, je m'appelle Sabah Boumesla, je suis euh, associée fondatrice d'un cabinet d'avocats d'affaires qui s'appelle Revability Venture et qui est spécialisée euh, en levée de fonds et également en opération d'AMNA, donc euh, l'opération session acquisition Alors moi, je vais tenter effectivement, un peu comme tout le monde ce soir, euh, de vous aider sur la question de savoir est-ce que c'est ou pas le bon moment pour vendre votre société IT et également pour acheter une société haïti. Euh, J'avais envie d'évoquer euh, ce sujet sous un angle qui me paraissait important, euh, qui n'est pas tant « euh, abordé » et qui est souvent méconnu d'ailleurs des dirigeants, mais également des acheteurs, qui est de se poser la question euh, de se dire qu'en réalité, il est quand même toujours mieux euh, de vendre sa société lorsqu'elle est considérée comme une bonnie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une bonnie en fait Une bonnie dans le langage courant, euh, c'est souvent euh, ce qu'on qualifie d'une bonnie une société qui se porte financièrement euh, dans un état plutôt favorable. Euh, juridiquement, la société une bonnie, c'est un peu plus que ça en réalité. Euh, une société une bonnie, c'est considéré en tout cas sur le plan du droit comme une société qui, grâce à l'ensemble de son actif disponible, va pouvoir faire face à son passif exigible. Ça, c'est la c'est le droit qui pose, en tout cas, entre guillemets, le périmètre de la société in bonnie comme ceci. Et euh, la question qu'on peut se poser en ce moment, alors déjà quand même un sujet important, c'est que, vous l'avez compris, ça peut regrouper tout un point de situation. Donc La société inbonie, ça peut être la société qui fait de la croissance, qui continue à faire de la croissance et qui euh, se porte plutôt bien, mais c'est aussi la société euh, qui peut-être à une situation financière plus dégradée, qui a une croissance ralentie, voire plus du tout de croissance, et même des capitaux propres assez bas. Mais elle n'est pas encore en situation de rupture. Donc, les sociétés de en fait, c'est tout ce pan euh, voilà, de, de situations euh, La question qu'on se pose aujourd'hui, euh, évidemment, vous l'avez compris, derrière euh, le questionnement qu'on a aujourd'hui, il y a ce sous-entendu de crise et de crise euh, assez euh, particulière, puisque la crise Covid est quand même une crise qu'on pourrait qualifier d'extraordinaire, euh, qu'on n'a jamais connue avant et qui pose effectivement un certain nombre de questions et de situations pour lesquelles a, sur lesquelles on n'avait jamais été confronté et on se rend compte quand même d'une chose, c'est que malgré tout, donc malgré effectivement les chiffres qu'Amovi vous a présentés au début dans le secteur de l'IT, cette crise a impacté un peu tout le monde. Donc elle a impacté les sociétés qui se portaient plutôt bien et qui potentiellement peuvent avoir une croissance qui est ralentie. Et puis elle a impacté aussi les sociétés dans l'IT qui, elles, connaissaient peut-être à connaître des ralentissements et qui malheureusement peuvent voir une situation dégradée de manière beaucoup plus rapide. Et la question en fait qu'il va falloir se poser aujourd'hui. Et donc, euh, ce que je voulais dire, c'est que face à cette situation, euh, à cette crise encore entre guillemets que je qualifierais encore une fois d'extraordinaire, on a apporté des solutions qui sont assez extraordinaire, puisque jamais dans l'histoire, effectivement, vous auriez eu des, des États et, et des banques centrales, etc., qui ont injecté autant de cash dans l'économie. Et donc, ce cash, évidemment, à travers les prêts pge et puis à travers tous les autres systèmes, donc c'est aussi les décalages entre guillemets, de, euh, les décalages URSAF, etc., ont créé une situation assez inédite, qu'on peut qualifier euh, malgré tout d'inquiétante aujourd'hui, qui est une espèce de trésorerie fictive euh, et qui potentiellement peut mettre le dirigeant en situation, euh, entre guillemets, euh, alors je ne dirais pas de déni, mais en tout cas une situation beaucoup plus complexe face au fait de savoir est-ce qu'aujourd'hui cette situation, ou est-ce qu'à court terme d'ailleurs, parce que Aujourd'hui, moi, je ne vais pas forcément évoquer le sujet des sociétés qui ne se portent pas bien aujourd'hui, mais celles qui pourraient éventuellement avoir une situation dégradée sur 2021, puisque, comme Nathalie l'a dit, euh, en réalité, le sujet, euh, le vrai peut-être sujet, sera sur 2021, euh, puisque pour l'instant, encore une fois, on bénéficie d'aides et, euh, et les remboursements de ces aides interviendront sur 2021. Donc, la question, en fait, c'est de, de poser la question est-ce qu'à court terme, moyen terme, on peut se retrouver dans une situation plus complexe que celle d'aujourd'hui et cette situation plus complexe qui pourrait donc amener à, entre guillemets, l'état de cessation de paiement, elle est extrêmement importante aujourd'hui à évaluer. Et, et il faut comprendre qu'en dehors d'une crise comme on connaît aujourd'hui, pour un dirigeant c'est toujours extrêmement complexe en réalité d'évaluer cette situation, c'est-à-dire d'évaluer cette situation de cessation de paiement. Pourquoi c'est complexe Parce que premièrement souvent un dirigeant ben, il n'a pas envie malgré tout, euh, il c est, c est, voilà, faut, faut quand même quand même que les dirigeants c'est des battants, c'est des gens qui sont là pour assurer la croissance et ils sont investis dans des boîtes depuis euh, des dizaines d'années et ce qu'ils ont envie c'est de continuer souvent, donc ils ont rarement envie euh, de s'arrêter. Et Ils vivent souvent d'ailleurs l'état de cessation de paiement, le dépôt de bilan comme la fin de quelque chose, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc ça c'est un vrai sujet. Mais pourquoi ça l'est encore Aujourd'hui, la situation rend ce sujet encore plus complexe. Ben, c'est tout simplement que euh, aujourd'hui vous n'allez pas avoir beaucoup de personnes qui vont vous, vous alerter sur ces sujets. C'est-à-dire que quand on est une PME, par exemple, et qu'on n'a pas de commissaire au compte, et c'est quand même le cas de beaucoup de sociétés aujourd'hui, vous n'avez pas de système d'alerte. La seule personne qui potentiellement pourra vous alerter, c'est votre expert-comptable. Mais comment ça se passe avec l'expert-comptable C'est que Premièrement, il faut évidemment avoir un, un expert-comptable très diligent. Mais même lorsque cet expert-comptable est diligent, il a quand même un certain handicap, c'est qu'il évalue votre situation financière de manière décalée. Puisque comme vous le savez, en général, c'est souvent au moment du bilan qu'il a les pièces comptables et c'est à peu près là qu'il peut avoir une vision beaucoup plus précise de votre trésorerie et de l'état financier de votre société. Ça, aujourd'hui, les comptables, et je discutais tout à l'heure avec mon expert comptable qui me disait que eux, ils sont en situation d'alerte aujourd'hui parce que malgré tout, ils se rendent bien compte que les difficultés elles risquent d'arriver assez rapidement et que notamment les décalages de trésorerie peuvent potentiellement faire brutalement plonger les sociétés dans des situations financières auxquelles on ne s'attendait pas. Et je vais vous donner un chiffre qui est assez surprenant pour vous dire à quel point cette crise est malgré tout surprenante, c'est que que euh, oui, en ce moment, on le sait, on, est, on connaît euh, malgré tout euh, une année assez exceptionnelle. On sait qu'on va rentrer dans une crise et qu'évidemment, la crise ne va pas s'arrêter euh, à la sortie du vaccin. On sait que c'est une crise qui risque de, de, de, de durer un peu de temps. Et pour autant, cette année, on nous avait dit que ce serait une année peut-être catastrophe, notamment sur le dernier trimestre. Et hier, on a eu des chiffres assez surprenants qui nous disent qu'en réalité, sur le dernier trimestre, donc de septembre à novembre 2020, on a eu une baisse de 37% des sociétés en liquidation par rapport à l'année d'avant. Assez surprenant. Mais en fait, ça s'explique encore une fois par ce que je viens de vous décrire. C'est tout simplement par le fait que comme on a eu beaucoup de cash d'injecter, eh les entreprises, elles ne se sont pas rapprochées des tribunaux de commerce. Et là, on a des signaux d'alarme très inquiétants qui nous sont donnés depuis ce mois-ci, où les tribunaux de commerce voient afflué effectivement un certain nombre d'entreprises en difficulté et ce qu'on dit aujourd'hui et il y a une étude qui est sortie encore une fois hier et qui le décrit très bien que pour eux la réalité en tout cas potentielle de, de ces entreprises qui risquent de tomber éventuellement en, en état de cessation de paiement ou dans des difficultés financières beaucoup plus importantes ça sera le deuxième trimestre 2021 pourquoi le deuxième e 2021 Tout simplement parce que c'est le moment où il va falloir rembourser évidemment tous ces, tous ces frais. Donc, c'est le début des remboursements. Et c'est potentiellement aussi le moment où il va falloir sortir un certain nombre d'impôts, notamment les impôts de production et puis tous les décalages de, de, de charges qu'on voilà, qu a eu sur 2019. Donc, la question qu'il va falloir se poser c'est est-ce qu'à court terme ou moyen terme, donc dans un an, deux ans, est-ce qu'on risque de se retrouver brutalement dans des situations financières plus complexes Et la réalité, c'est que ça peut être le cas. L'autre sujet, évidemment, c'est qu'on est dans une crise où c'est très compliqué, malgré tout, d'évaluer l'avenir. Donc, euh, il faut quand même se poser cette question-là. Pourquoi je, je vous incite à vous poser cette question Parce que, et ça, et ça, ça vaut côté vendeur comme côté acheteur, c'est que c'est vrai que, clairement, vous serez en situation beaucoup plus défavorable si vous êtes amené à vendre votre société. Et je dirais même côté acheteur, et j'ai essayé de vous en faire la démonstration, de racheter une société dans le cadre d'un redressement judiciaire. Alors, dans le cas, pour, du côté vendeur, je vais commencer à effectivement, voilà, vous parler effectivement du vendeur parce que on a l'impression que peut-être c'est plus logique côté vendeur. Mais évidemment, si demain vous êtes dans une situation, effectivement, entre guillemets, ben, d'état de cessation de paiement, vous avez, vous, une obligation en tant que dirigeant, c'est d'aller déposer le bilan. À la suite de ça, qu'est-ce qui se passe On ouvre, effectivement, une procédure de redressement judiciaire et vous êtes d'un seul coup, plus du tout seul à bord dans le cadre de votre entreprise. Vous avez un nouvel acteur qui va... Qui va qui, sera, qui interviendra à votre côté, qui est l'administrateur judiciaire, et vous devenez, alors que vous avez été acteur de tout ça pendant des années, un simple spectateur, euh, un simple spectateur de la procédure, et notamment de l'éventuelle procédure de cession de votre entreprise. Euh, et, pourquoi, euh, et pourquoi cela Parce que effectivement dans le cadre d'un redressement judiciaire, vous allez être assisté, vous allez plus pouvoir gérer votre société comme vous le faisiez jusqu'à présent sous le contrôle en plus d'un tribunal de commerce. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire déjà une chose quand même relativement importante, c'est que demain vous ne choisirez pas votre acheteur. Donc ça c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui choisissez votre acheteur. L'administrateur judiciaire va préparer éventuellement l'offre de cession et c'est le tribunal qui dessinera et qui décidera en dernier recours. L'autre sujet quand même relativement important, et je trouve, moi je l'ai vécu, et je trouve aussi qu'il faut malgré tout en parler, c'est que vous savez, quand, quand on a une ouverture de redressement judiciaire, on a ce qu'on appelle une période d'observation qui peut être relativement longue, qui peut aller jusqu'à 18 mois, un an et demi, et qui s'ajoute, si vous voulez, à tout le stress qui est déjà accumulé au prix du dirigeant, à une fatigue qui, peut être, qui est déjà existante, et donc c'est une période qui peut être relativement longue. Ça, il ne faut pas l'oublier. L'autre sujet central côté vendeur, c'est que lorsque vous êtes un vendeur, et que vous retrouvez effectivement dans cette situation, donc dans une offre de session dans le d'énergie d'un RJ, il faut savoir que le dirigeant, il passe malheureusement en second plan. C'est-à-dire que ce qu'on va essayer de faire dans ce cadre-là, c'est plus du tout d'essayer de négocier en tout cas des, des conditions favorables euh, aux dirigeants. Donc on ne va pas pouvoir vous permettre, par exemple, de, de faire des compléments de prix, euh, de négocier un prix, de négocier en tout cas tout un certain nombre de conditions qui sont possibles hors RJ. Tout ça vous n'allez plus pouvoir le faire et donc vous, encore une fois vous êtes qu'un spectateur de cette session donc forcément situation beaucoup plus défavorable un des sujets que je trouve aussi extrêmement intéressant dans le cadre de la session dans le cadre d'énergie c'est que quand vous êtes une entreprise IT vous avez quand même un actif qui est essentiel qui sont vos actifs immatériels on le sait une entreprise IT sa valeur c'est aussi la techno qu'elle va développer c'est potentiellement les brevets qu'elle va avoir développé et il faut savoir que l'évaluation de ces actifs immatériels dans le cadre d'un R.J. sont en général très mal effectués. Pourquoi Parce que les administrateurs judiciaires ont beaucoup moins l'habitude en réalité. Donc, ils ont moins cette habitude-là d'évaluer ces actifs-là. Et je peux vous assurer que côté dirigeant, c'est extrêmement frustrant. Je veux dire, on s'est investi pendant des années dans une société, et puis d'un seul coup, on voit une valorisation qui n'est certainement pas celle qui aurait été retenue si on n'avait pas été dans le cadre d'un R.J. Donc, le message évidemment que je souhaite faire passer, mais qui me paraît, qui peut paraître plus évident quand on est côté vendeur, c'est que vous serez en situation beaucoup plus défavorable si vous vous attendez et si vous, potentiellement, vous prenez les risques de vendre votre société à un moment où la situation se dégrade. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est maintenant de se placer côté acheteur. Parce que c'est vrai qu'il y a un mythe côté acheteur, c'est l'idée de pouvoir potentiellement faire un bon coup euh, quand on récupère une, une entreprise à la barre. Et en réalité… Je vais juste donner une minute, va. Euh, pour... Oui, alors juste… En, alors Du coup, je vais un peu accélérer, mais en réalité, c'est… Pas du tout le cas parce que vous le verrez euh, premièrement évidemment quand on, on récupère une entreprise dans le cas d'énergie elle est en situation financière extrêmement dégradée parce que ça veut dire une chose ça veut dire qu'on n'a pas pu faire des choses pour la sauver en amont donc on n'a pas pu faire de plan de sauvegarde on n'a pas pu aller négocier avec les créanciers on n'a pas pu négocier avec les banques on n'a pas pu négocier effectivement avec les fournisseurs donc on est dans une situation financière qui est plus dégradée l'autre sujet hyper important c'est que vous allez aussi avoir un audit extrêmement limité Lorsque vous reprenez une société hors RJ, évidemment, vous allez pouvoir auditer la société et aller auditer un peu ce que vous souhaitez. Dans le cas d'un RJ, un acheteur, il ne peut pas auditer ce qu'il veut. Donc, potentiellement, il peut se retrouver dans un second temps avec des cadavres qu'il n'aura pas évalués. Vous êtes aussi soumis, dans le cas de la restructuration, donc dans votre opération de restructuration, à des contraintes énormes. Vous n'avez pas la possibilité de restructurer que vous le souhaitez. Je vous donne un exemple très clair et très simple, c'est celui des salariés, par exemple. Donc, dans le cas d'un RJ, on va vous imposer la reprise d'un certain nombre de salariés qui n'est peut-être pas ce que vous auriez choisi si vous y étiez dans le cadre d'une reprise hors RJ. Euh, on va peut-être vous imposer des salariés, en gros, en, non pas en raison de, de critères de compétence, mais pour des critères qui sont dus à l'âge, à l'employabilité, voire au handicap. Donc ça, c'est un vrai sujet. L'autre sujet, c'est que vous l'avez compris, RJ c'est aussi public. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez vous retrouver potentiellement en situation de grande concurrence. Vous n'allez pas à pouvoir négocier d'exclusivité. Et vous allez aussi être pris dans une procédure extrêmement contraignante, vous allez devoir être très réactif. Vous allez être obligé aussi de mobiliser, notamment le cash de la reprise au moment où vous faites l'offre. Donc là, il n'y a pas de possibilité de faire des conditions suspensives, etc., avec, auprès de banques, etc. Et puis, vous avez aussi l'impossibilité de constituer les garanties que vous allez pouvoir constituer dans le cadre, du, du, du, en tout cas, d'une reprise hors RJ. Donc, ça, c'est hyper important. Encore une fois, j'attire l'attention des acheteurs. Attention, si vous devez récupérer une société qui se porte peut-être, qui connaît une dégradation financière, faites-le vraiment juste avant, à minima, le RJ, parce que vous ne serez pas en bonne situation ensuite pour la racheter. Donc voilà, ça, c'était le premier sujet. Alors Yann, j'avais juste un petit deuxième sujet à évoquer. Je ne hey. sais pas si tu me laisses les deux minutes. Ah, Je te laisse 30 secondes. Voilà, ok, Voilà, 30 secondes, ça va être court. Mais en tout cas, l'autre sujet, évidemment, vous l'avez compris, c'est après s'être posé la question de savoir si c'était le bon moment. Le premier trimestre, ça sera certainement un bon moment. Côté acheteur, côté vendeur, je pense qu'il ne faudra pas hésiter sur ce sujet. Le deuxième sujet, c'est de se dire, maintenant que j'ai décidé de vendre, comment on vend dans cette période-là et la question légitime qu'on peut se poser quand on est un vendeur, mais aussi comme en tant acheteur, c'est le peu de visibilité qu'on a sur l'avenir. Et un des su une des manières de structurer, en tout cas sur le plan juridique, euh, votre vente et notamment votre prix, c'est d'inclure ce qu'on appelle, qu appelle un complément de prix. Un complément de prix, c'est quoi C'est la possibilité, si vous voulez, pour le vendeur de récupérer une partie du prix euh, qui sera basée sur des critères de performance future. Et ça, c'est intéressant pour le vendeur, mais c'est aussi intéressant pour l'acheteur. Pour le vendeur, ça vous permet effectivement de faire le pari de la reprise et de la croissance qui pourra se faire dans les années qui arrivent. Parce qu'encore une fois, la frustration aujourd'hui du dirigeant, c'est qu'il a une dégradation financière qui n'est pas due. À une, à une mauvaise gestion, mais qui est due à une crise qui est complètement extérieure à lui-même. Donc, on peut penser que dans les prochaines années, la situation va repartir et que vous pourriez réporter, ré, récolter le fruit euh, de, de, voilà, de, de cette future croissance. Et côté acheteur, c'est aussi intéressant parce que ça lui permet de partager le risque. Tout simplement dire qu'un acheteur, il peut aussi se dire aujourd'hui, mais est-ce que, est que je fais bien d'acheter maintenant Est-ce qu'on risque on ne peut pas se retrouver dans une situation qui va se dégrader dans les années qui viennent. Donc, le complément de prix, c'est quelque chose que nous, on structure et qu'on structure particulièrement en ce moment, extrêmement intéressant pour l'acheteur et pour le vendeur et qui peut voilà, vous rassurer vous sur le fait que, effectivement, ça peut être un bon moment pour vendre. Et voici une excellente conclusion de Saba qu'on remercie euh, d'avoir transformé 30 secondes en 3 minutes. Euh, J'en profite pour, euh, puisqu'on a pris un petit chouïa de retard avant de passer la parole à Paul. Pour vous diriger, on y reviendra dans une seconde après sa, son intervention sur menti.com, m e Vous pouvez y aller sur votre navigateur ou sur votre téléphone et vous pouvez rentrer le numéro qui est là, 28 27 76 5, et voter sur, sur, pour nous donner votre impression sur cette période pour savoir si vous pensez que c'est plutôt une bonne période pour acheter ou vendre une entreprise IT euh, ou non, ou, ou tout bêtement, vous ne savez pas. Voilà. Vous avez les trois possibilités. Et la parole est à euh, Paul qui va nous faire une présentation. Alors, attendez que je trouve le slide en question. Le voici. Euh, juste le temps d'arriver. Hop ouais. De le, le mettre en plein écran, si c'est bien. Et voici, euh, le, ça doit être le premier. Oui, tout à fait. Voilà. Je la parole pas. est à Paul. Bonjour à tous, Paul Feralchul. Alors moi je suis avocat en droit fiscal et j'accompagne notamment les dirigeants d'entreprise dans les sessions et les restructurations d'entreprise pour les aider à, à maîtriser et à optimiser les conséquences fiscales de ces opérations qui sont euh, euh, souvent complexes. Euh, alors moi je réponds à la question sur euh, est-ce que c'est -ce est le bon moment pour vendre euh, en, en, en répondant clairement oui. Euh, oui, parce que l'environnement fiscal a rarement été aussi bon. Et évidemment, on peut se poser la question de savoir si ces conditions favorables vont se maintenir dans les mois ou dans les années à venir, notamment lors du, du prochain quinquennat, qui, mine de rien, arrive très rapidement. Hein, mai 2022, c'est dans 18 mois seulement. Euh, je vous dis que les conditions ont rarement été aussi, fa aussi favorables. Euh, alors, avec une illustration euh, à l'appui, euh, parce que, euh, pour reprendre un peu l'historique de l'imposition des dirigeants qui vendent leur, leur entreprise, vous avez eu trois périodes distinctes. Une période de 2010 à 2012, où les plus-values réalisées par les dirigeants qui vendaient leur entreprise euh, étaient une imposition à un taux forfaitaire qui est allé de 30,1 en 2010 à presque 40 en 2012, on est ensuite passé de 2013 à 2017, ce sont les années Hollande, à une imposition des plus-values, non pas à un taux forfaitaire comme par le passé, mais au barème progressif avec un système d'abattement pour durée de détention qui faisait que certains étaient plus ou moins bien lotis en fonction de la durée de détention de leurs actions, puisque les taux d'imposition de leurs plus-values était compris entre 22 et, et presque 60 dans le, dans, les, dans le pire des cas. Et puis, depuis 2018, depuis que Macron est arrivé au pouvoir, on a une fiscalité plus faible puisqu'on a une imposition fixe à 30 C'est la fameuse flat tax dont vous avez déjà sûrement entendu parler. 30 c'est donc historiquement le, le taux le plus faible qu'on ait eu sur les dix dernières années. Mais les dirigeants qui cèdent leur entreprise ont la possibilité, lorsqu'ils y sont éligibles et lorsque c'est plus avantageux pour eux, d'opter pour le régime qui a eu lieu entre 2013 et 2017, c'est-à-dire une imposition au barème de l'impôt sur le revenu avec des abattements pour durée des détention, qui peuvent, dans le meilleur des cas, faire descendre la fiscalité sur leur plus-value à près de 22 et donc, aujourd'hui, pour, pour simplifier les choses, on a une fiscalité qui, selon les dirigeants, est comprise entre 22 et 30 Alors, c'est toujours trop, évidemment, hein, l'impôt qu'on a à payer sur sa plus-value, mais 22 à 30 ça reste des taux très raisonnables et très compétitifs au niveau européen. J'ajoute à ça, pardon, que… Euh, ça, c'est ce qui se passe dans, dans la majeure partie des cas. Mais il y a par ailleurs des régimes d'exception qui sont encore plus favorables que ça. Euh, on peut penser aux dirigeants partant à la retraite euh, qui bénéficient, eux, d'un abattement de 500 000 euros sur euh, leur plus-value. Euh, donc, jusqu'à 500 000 euros, ils ne payent pas d'impôt sur le revenu. Ils payent uniquement les prélèvements sociaux, c'est-à-dire 17,2 de prélèvements sociaux. Et on peut aussi mentionner le régime dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est, qui est celui de l'apport cession, qui permet aux dirigeants qui revend son, son entreprise mais qui a prévu de réinvestir dans, dans l'économie de payer 0 de fiscalité, parce que dans ce cas-là, ils bénéficient d'un report d'imposition. Donc tout ça, ce sont des régimes très favorables, encore une fois assez compétitifs, y compris au niveau européen. Mais clairement, la situation fait qu'on peut se poser la question de savoir si ces régimes vont se maintenir sur les années 2021-2022, puisqu'il n'aura échappé à personne que bah, la crise coûte cher, très cher, c'est peu de le dire, et qu'il arrive un moment où il va falloir faire rentrer des, des, des sous dans les caisses de l'État, et évidemment, on va se reposer l'éternel débat de savoir s'il si est normal que le capital soit moins fiscalisé que le travail, ce qui est le cas euh, actuellement, il faut le reconnaître, et donc de savoir s'il n'y a pas des recettes à aller chercher euh, chez, euh, chez euh, les, euh, ceux qui détiennent le capital, ceux qui sont propriétaires de leur entreprise. On peut d'ailleurs euh, anticiper l'une de ces conséquences, qui est, qui est le, le régime des dirigeants partant à la retraite. Euh, comme je vous le disais, ils ont, un, ils ont 500 000 euros d'abattement sur leur plus-value. Ça, C'est un régime dont la mort est programmée pour le 31 décembre 2022, donc pour les dirigeants partant à la retraite, on sait déjà que ce régime va normalement disparaître. Je mentionne aussi, pour le coup, une, une mauvaise nouvelle, c'est la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Ça, c'est quelque chose qui est assez méconnu dans le paysage fiscal, mais qu'il vaut mieux anticiper. En général, les dirigeants découvrent cette contribution sur leur avis d'imposition lorsqu'ils lorsqu ont vendu leur entreprise. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, elle a été créée en 2012 par François Hollande et elle n'a d'exceptionnel que le nom puisqu'elle était censée disparaître lorsque le déficit public serait, euh, redeviendrait nul. Euh, vous imaginez bien qu'on est loin d'avoir un déficit euh, qui reviendra à zéro et donc cette contribution sur les revenus qui, qui, euh, qui représente quand même 3 ou 4% de la, la plus-value au-delà d'un certain niveau de revenus euh, va se maintenir. Cette contribution, elle se déclenche au-delà de 250 000 euros ou 500 000 euros de revenus selon les contribuables, selon qu'ils sont célibataires ou mariés. C'est des, des niveaux assez importants, mais qu'on atteint finalement assez vite dès lors qu'on qu fait une belle vente d'entreprise. Donc il faut avoir conscience que cette, que cette contribution exceptionnelle sur les hauts revenus existe, puisqu'elle vient s'ajouter à la flat tax dont je parlais tout à l'heure. Et cette contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, il y a malheureusement de fortes chances pour que, justement, si on essaye de trouver des recettes fiscales, on aille rajouter une nouvelle tranche, une nouvelle tranche à 5 ou 6 au-delà d'une nouvelle tranche qui serait, par exemple, d'un million d'euros ou plus. Donc, ça, c'est ce qui concerne les personnes physiques. Mais le constat peut aussi être fait sur les personnes morales. C'est la slide d'après. Euh, les personnes morales, vous savez peut-être qu'il y, y, y a plusieurs dirigeants et vous en faites peut-être partie, qui sont structurés euh, sous forme de holding, c'est-à-dire que plutôt que de détenir les titres de leur société directement, ils les détiennent euh, par l'intermédiaire d'une holding. Et la France, de ce point de vue, euh, est presque un paradis fiscal, puisque la fiscalité sur les holdings, elle est presque nulle. Les, les plus-values réalisées par des holdings sont, sont exonérées en fait d'impôt sur les sociétés, si ce n'est qu'on réintègre pour le calcul de l'impôt ce qu'on appelle une cote-part de frais et charges, et c'est uniquement cette cote-part de frais et charges qui est soumise à l'impôt sur les sociétés. Et aujourd'hui, en 2020, on, on, on en est à un niveau de fiscalité de, de 3,36 Ça, c'est le taux effectif d'imposition qui s'applique à une, une holding qui vend les titres de la société opérationnelle parce qu'on euh, impose à l'impôt sur les sociétés, donc qui aujourd'hui fait 28 une cote-part de frais et charges qui est égale à 12 Mais si on regarde par le passé ce qui s'est passé, ben on voit que cette cote-part de frais et charges, elle n'a fait qu'augmenter. Elle était de 5 en 2010, elle est passée à 10 en 2011, puis à 12 en 2013. L'année dernière, il a été question de la passer à 13,29 euh, Finalement, ça ne s'est pas fait. Mais il est évident que c'est un régime extrêmement favorable. On est quand même aujourd'hui à moins de 4 de fiscalité. Et là aussi, il est assez évident que si demain, on a besoin d'aller chercher des recettes fiscales, c'est pas sur les, la fiscalité du travail qu'on ira la chercher, c'est plutôt sur ce type de, de niche fiscale. 4 c'est évidemment très bas. Et donc, les législateur ne passerait pas pour un captateur de richesses en allant augmenter la fiscalité sur, sur les holdings. Donc, voilà ce que, ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, on a un environnement sécurisé qu'on connaît et qui est très favorable. Et donc, de ce point de vue-là, évidemment, il y a tout intérêt à, à céder dans ce contexte, contexte qui risque d'évoluer et évidemment d'évoluer dans le, dans le mauvais sens. J'ajouterai, euh, s'il me reste deux minutes, Yann, euh, en disant un petit mot de, du crédit vendeur. Le crédit vendeur, c'est une technique de financement qui peut intéresser certains acheteurs, notamment dans cette période, qui permet de payer le, le vendeur d'une entreprise sur plusieurs années, plusieurs mois ou plusieurs années. Jusqu'à peu, le, le, le vendeur avait peu d'intérêt à accepter ce type de financement parce que, figurez-vous, et c'est assez fou, mais l'administration fiscale se fiche de savoir comment vous et à quel moment vous encaissez le, le prix de cession de votre entreprise. Elle considère que dès lors que vous avez vendu, l'impôt est dû en intégralité, euh, même si vous touchez le, le produit de cession euh, plusieurs années plus tard. Donc, forcément, ça dissuadait les, les vendeurs d'accepter de, des crédits vendeurs. Depuis un an, il est possible, lorsqu'on a négocié un crédit vendeur dans le cadre de son SPA, euh, d'étaler l'imposition euh, au rythme des paiements reçus par, euh, par l'acheteur. Alors évidemment, il y a quelques conditions à respecter, mais il y a plein de cas où ça peut, peut s'appliquer. donc, c'est en, ces en ces temps de, de crise et de, de difficulté à trouver des financements, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et qui, fiscalement, a, a, a de plus en plus d'intérêt. Voilà, Yann, je te remercie et je te, je te rends la parole. Merci beaucoup, Paul. Tu as été parfait. Tu as respecté le temps de manière exceptionnelle. Il me reste euh, un petit peu plus de 10 minutes pour euh, boucler euh, cette, euh, ce webinaire. Alors, euh, ne soyez pas timide. Vous pouvez voter sur menti.com, 28, 27, 76, 5. Euh, pour l'instant, on voit que le, le, le peu qui a voté, hein, puisqu'on est quand même 41 en ligne, hein, donc euh, on devrait avoir quand même un petit peu plus de votes pour, euh, pour voir. Donc, n'hésitez pas à voter. 28, 27, 76, 5, et je vais repasser la parole à, euh, on repassera au Menti tout à l'heure, euh, à la fin de la présentation, je vais repasser la parole à Amaury, euh, qui, euh, qui va nous, nous prendre des questions, enfin, on a pas mal de questions en fait, et il y en a... Euh, Peut-être qu'il euh, y a un, un, un, un interlocuteur anonyme qui nous en a posé quelques-unes. Je ne sais pas si tu veux prendre la première. Bon. Oui, mais, euh, effectivement, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées. Euh, si je tourne la tête, ce n'est pas que je ne veux pas vous regarder, c'est qu'elles sont sur l'écran d'à côté. Il euh, y a des questions, euh, quel genre d'acquéreur s'il euh, y a seulement 50% des parts à vendre euh, dans un contexte d'une société qui tourne très bien, même en, même en cas de crise euh, En fait. Euh, on va, on va le dire autrement, nous qui faisons beaucoup de rapprochements qu'on va appeler industriels, euh, c'est à l'acheteur d'arriver à déterminer quel projet il va proposer aux, aux gens qui souhaitent rester et conserver du capital et comment ils s'inscrivent dedans. La difficulté, c'est toujours la même. Quelqu'un qui conserve le capital, alors que opération a été sur euh, 50% du, du capital de la société, doit être en capacité d'avoir une visibilité euh, et des compétences de sortie à terme. Donc, euh, et l'acheteur qui fera la proposition et c'est le deuxième qui demandera à vendre. Je pense que je ne choquerai personne et certainement pas ça en disant que j'espère que si vous êtes dans ce cas là, vous avez bien pensé à établir un pacte d'actionnaires qui en fait, prête ce sujet en particulier parce que sinon c'est toujours très difficile. Un exemple simple pour ma part, j'ai pas pu clore une opération pour 0,25% du capital qui n'était pas à vendre. C'est un exemple, on pensait toujours à mettre en place un pacte d'actionnaire dans ce cadre-là. Euh, Saba, il y avait une question pour toi, puisqu'on a quelqu'un qui demande s'il n'y avait pas un gros risque de racheter une boîte zombie qui a accumulé de la dette. Micro. Oui, alors attends, juste excuse-moi Amaury, tu peux répéter ta question s'il n'y avait pas un gros risque de racheter une boîte zombie, c'est ça Oui, qui aurait accumulé de la dette. Alors, un risque du coup quoi, juridique pas de précision. D'accord. C'est intéressant <rire> parce que... à valider parce que. Non, parce que, oui, alors évidemment, enfin, je, je, moi, ça me, pas, euh, il y a toujours un, évidemment un risque assez important. À, à, alors, qu'est-ce qui peut se passer en réalité quand on est côté acheteur et notamment, encore une fois, si on reprend l'exemple le, que je vous ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire de racheter une boîte euh, malgré tout dans le cadre d'un plan de cession, ça veut quand même dire une chose, c'est qu'on n'a pas pu trouver de solution avant. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est déjà parti essayer de négocier avec éventuellement des banques qui n'ont pas voulu rééchelonner des dettes, etc., etc. Et, et, et en plus de ça, euh, à partir oui. du moment où vous tombez éventuellement dans un certain nombre de difficultés, vous, allez dans des, vous, inter, vous êtes en warning, évidemment, dans les banques qui, elles comme vous le savez, on ont effectivement des, des, des traceurs, euh, mais banques et fournisseurs aujourd'hui sur les difficultés financières. Et quand vous êtes évidemment RJ c'est beaucoup plus difficile d'aller trouver du financement aussi. Donc, vous, vous, vous reprenez une boîte qui a accumulé beaucoup de dettes avec la difficulté de, de « re, restructurer » cette dette. C'est-à-dire que la restructuration de la dette, elle va être encore plus complexe. Elle va certainement être encore plus complexe aujourd'hui, puisque, encore une fois, les ratios des banques aujourd'hui sont dans le rouge, puisqu'elles ont beaucoup prêté et que euh, toutes les restructurations de dettes qu'on pouvait faire hors période Covid, elles risquent d'être plus complexes. Donc, euh, je ne sais pas si je réponds à la question, mais l'idée, évidemment, c'est que quand vous rachetez une société qui a une dette, bah, vous accumulez de la dette. Quand vous êtes acheteur, la restructuration de cette dette, elle va être plus complexe, en fait. Et euh, donc, je dirais, oui, ce n'est pas forcément… Euh, euh, et, et ce qui est compliqué, encore une fois, c'est aussi d'avoir accès à suffisamment d'informations euh, pendant notamment… Euh, pendant la session dans le cadre d'énergie, tout simplement parce que vous avez et un audit limité et très peu d'informations qui sont mises à disposition. et voilà Et donc, on peut avoir de très mauvaises surprises. Et puis, l'autre sujet que je dirais, juste la dernière truc, c'est que c'est toujours très compliqué d'aller revoir des banques parce que vous allez perdre beaucoup d'énergie euh, euh, d'aller voir et des banques et de convaincre des fournisseurs, notamment parce qu'il faut savoir que les fournisseurs vous lâchent aussi pendant ces périodes-là. C'est-à-dire que quand elles vous accordaient 45 jours pour payer vos factures, euh, elles ne peuvent plus vouloir vous les accorder. Et ça, c'est très impactant en termes de trésor. C'est-à-dire que ça affecte la trésor de la boîte que vous reprenez. Euh, et évidemment, bah, c'est aussi euh, du coup, même si vous êtes un acheteur qui financièrement se porte très bien, vous allez devoir vous allez, de reconvaincre toutes ces, euh, ces personnes-là. Donc, euh, donc, ça, c'est une réponse directe sur un schéma qu'on a qu appris. Euh, on a une autre question qui est, on parle souvent d'une valeur calculée avec un multiple de BE et la trésor. La question réelle derrière, c'est comment varie ce multiple en fonction du secteur porteur ou pas, notamment concernant une société active dans le digital Alors là, on va faire une réponse euh, relativement technique. Euh, quand on fait une valorisation en ce qui nous concerne dans l'IT, on ne prend en compte que trois méthodes qui sont impactés dans, dans, dans ce type d'opération. Vous avez l'actualisation des cash flows, c'est très technique, c'est dire combien vous êtes capable de dégager d'argent. Ce n'est pas évidemment le plus simple, mais de toute façon, le banquier vous la demandera. Et, et puis, les deux autres méthodes sont les comparaisons de, de, des transactions et les comparables boursiers. Donc, par définition, si on prend des sociétés, à laquelle on va vous comparer, qui seront des sociétés euh, ressemblant à votre structure, et ben en fait, les multiples qui vont découdre de cette méthode vont euh, valoriser votre structure comme euh, elles, les autres l'ont été. Donc, c'est totalement comparable et transparent. Euh, Yann, une autre petite question Tu en avais une Alors, toi, Une autre petite question, oui, j'en avais quelques-unes. Est-ce euh, que… Euh, bon... Est-ce qu'on a une, une idée de la façon dont la France s'est comportée par rapport au reste de l'Europe On en a un peu parlé tout à l'heure, mais pas sur ce, sur ce, secteur, sur ce secteur des, des ventes. Et... En ce qui me concerne, la réponse va aller vite. Non. Non, on est resté très centré sur nous. Il faut savoir que déjà, en temps normal, les opérations en France sont réalisées par des acheteurs ou des vendeurs français. C'est très franco-français. Euh, ça reste encore plus vrai aujourd'hui. Cela dit, euh, ces derniers temps, on voit euh, pas mal d'opérations avec nos cousins québécois, euh, aussi bien à l'achat qu'à la vente. Euh, donc, ça devient euh, une terre où, euh, où on peut discuter, et où on peut s'impacter. Alors, québécois et canadiens, hein, pardon, euh, c'est la langue qui a dû me dicter le, de parler du Québec. Euh, mais sur le reste, ça reste très, très franco-français. Ah, euh, c'est okay. pas le... Ouais, ou des pays francophones aussi. Mmh. On a des sollicitations du Luxembourg, de, de, de la Belgique qu'on n'avait pas ces années précédentes. Je trouve que ces pays commencent à s'intéresser particulièrement à la France. Mais c'est moins vrai dans, dans l'autre sens, les Français achètent encore beaucoup en France. Oui. Il y a peut-être des étrangers, qui, enfin des Européens qui vont trouver qu'il y a des bonnes affaires à faire chez nous c'est un moyen de pénétrer le marché français, en fait, et jusqu'à maintenant, chacun reste un peu dans son coin, mais on sent une vraie tendance des étrangers à vouloir pénétrer le marché français, qui reste un marché très dynamique et sur lequel il y a beaucoup d'opportunités de consolidation. Et pour revenir à la notion de bonne affaire, on est déjà revenu sur des multiples qui étaient ceux pré-confinement. Donc... La bonne affaire reste intéressante euh, si elle est dictée par des discussions, euh, on va dire, industrielles et des motivations industrielles. Ça répond aussi à une des questions qui, sont, qui était euh, euh, quelles sont les, les raisons pour faire euh, des achats ou des ventes. Euh, quand mm -hmm. on est à l'achat, bien souvent, c'est pour compléter euh, les trous dans la raquette, euh, acquérir des compétences complémentaires, voire euh, des références clients qu'on n'a pas. Euh, ça sont les principaux moteurs. À la vente, peut y avoir l'âge du capitaine avec personne en capacité à reprendre au sein de la structure, une envie, un backup quand on est très spécialisé, avoir quelqu'un d'un peu plus gros derrière qui rassure les clients, ça c'est aussi une, une très bonne raison. Une, il nous reste une minute, je vais pas poser une, une dernière question. sur À l'intérieur de l'IT, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus favorable aux ventes et aux rachats, ou plus nerveux, est-ce que c'est chez les éditeurs, est-ce que c'est plutôt les, les sociétés de services euh, Alors, il y a l'appétit, euh, il y a l'appétit pour euh, la, le côté récurrent qui est souvent euh, un moteur assez fort chez les éditeurs, euh, actuellement, euh, il faut être clair que euh, tout ce qui va être infrastructure, donc euh, gestion des réseaux, euh, euh, possibilité de faire des réunions à distance, enfin, ça doit vous parler quelque part un peu à tous. Oui, ça, en ce moment, euh, c'est très, très recherché. Sécurisation, euh, beaucoup, beaucoup de, de transactions très chères sur la sécurité. Le cloud aussi. Et le cloud. Sécurité et cloud, très intéressant. Peut-être que ce sont des sujets que nous pourrons fouiller un peu plus tard. Il est 19h pile. Eh bien, Merci à toutes et à tous et à, à bientôt, peut-être, pour un merci. nouveau merci. webinaire. Merci, à, à bientôt. Bon Au